Julien Doré, Véronique Sanson ou encore M6 Solar ne viendront pas sur l'hippodrome de Divonne dans trois semaines. La première édition de ce festival est annulée, faute de spectateurs. 9 000 billets vendus alors qu'il en faudrait 28 000 pour être rentable. Inflation, climat anxiogène, voilà les raisons pour les organisateurs. Côté roman, l'engouement du public semble intact, mais le Caribana qui démarre la semaine prochaine a aussi eu quelques sueurs froides. On a dû effectivement prendre du matériel sur la France, notamment les scènes qu'on n'a pas trouvé sur la Suisse. Donc là, il y a effectivement... Mais là, ces problèmes sont résolus. Et puis là, au niveau du staff, là, la question est très bonne, mais nous, on a quand même 50% de notre équipe dirigeante qui a choisi d'autres voies, qui n'avait plus confiance en fait dans le spectacle. Ah, il y a... Les bénévoles sont là, et les cachets des artistes sont restés stables, sauf dans le rap où une surenchère a été constatée. Pour le festival gratuit plein les watts qui grandit et qui déménage, une inflation sur le matériel a aussi été vue, tout comme une pénurie de personnel vidéo, lumière, infrastructure scénique, engins de chantier, tout ce qu'on veut. Et bien, tout ça, effectivement, maintenant, il faut, il faut reconstituer une main d'œuvre. Et c'est un peu pareil pour notre staff bénévole. On est encore en recherche là, à quelques semaines du festival, on a encore besoin d'un petit peu de, de recrutement pour, pour assurer l'ensemble des postes. Deux ans de pandémie qui ont divisé l'enthousiasme du public. Il y a celles et ceux qui sont ravis de retrouver une convivialité malmenée et les frileux, agoraphobes, qui ont perdu l'envie. Cet été 2022 riche en événements, le sera aussi en enseignement. Verdict dans quelques semaines.